Écoute-moi les Orstoniens, j'ai... Père, que vous allez bien. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour une série de vidéos qui euh, devrait énormément vous plaire. J'ai eu la chance, euh, finalement, un peu en exclusivité. On était euh, une dizaine, une quinzaine en Europe à avoir, enfin dans le monde même, à avoir la possibilité de jouer en avant-première avec la nouvelle extension. Donc, évidemment, je vous ai préparé plein de decks. Voilà, on jouait les uns contre les autres. Donc, vous allez voir euh, six euh, deck lists, six vidéos, euh, finalement, jusqu'à mardi prochain, jusqu'au euh, 11 avril. Date de sortie vers 19h, à peu près date de sortie de la nouvelle extension. Donc voilà, chaque jour, une vidéo. Je ne referai pas évidemment cette petite introduction à chaque fois parce que sous chaque... Euh dans chaque vidéo finalement je fais une présentation de la decklist donc ce sera ça évidemment euh, l'introduction pour vous présenter un petit peu le deck le concept etc et les cartes forcément si vous n'avez pas regardé euh, au préalable toutes les cartes euh, donc le premier deck que vous allez voir c'est tout simplement le mage, mage combo mage totalement euh, dingo hyper stable, un peu un retour du mage exodia avec le DJ euh, Milus, voilà un deck qui peut tout simplement balancer jusqu'à 6 voire plus euh, en tout cas il y a une game où je fais 6 pyros euh, dans la game, je préfère jusqu'à 5 pyraux dans le même tour. Bref c'est une folie sans nom euh, ce deck là, donc voilà, j'espère que euh, la vidéo va vous plaire, alors euh, je vous prends un petit peu en otage, deux minutes pour tout simplement vous parler euh, d'Elofresh, alors Hellofresh c'est une offre qui dure encore euh, à peu près une semaine, donc vraiment il faut en profiter, vous avez un petit lien à chaque fois, vous, je ne sais pas si vous avez remarqué je le mets euh, dans la description, dans les commentaires de la vidéo euh, si vous commandez euh, via ce lien vous économisez jusqu'à 85 euros sur vos quatre premières box, alors Hellofresh c'est quoi C'est tout simplement, vous allez choisir un nombre de personnes un nombre de repas et on va vous livrer des paniers euh, repas alors c'est à vous de les, les cuisiner avec une fiche une belle fiche cartonnée euh, avec la, la recette dessus assez simplifiée. en général c'est en 5-6 étapes parfois en quatre étapes ce sont des produits d'excellente qualité vraiment des produits d'exception ce sont des produits frais et, euh, et le, le, le, le prix est totalement dingue. Donc vraiment, euh, voilà, c'est un truc que j'ai un peu dit, euh, mais c'est pas un, un abus de langage entre guillemets que j'ai dit dans les vidéos et dans les streams, mais vraiment là-dessus j'engage totalement ma responsabilité en tant que streamer, en tant que youtubeur euh, sur ce placement-là, sur ce produit-là. Parce que moi je le trouve excellent, je l'utilise toute l'année, pas que pendant les périodes on va dire de placement de produits, si je puis dire, vraiment le produit est dingue. Et par exemple, voilà, si vous êtes quatre personnes, vous faites trois repas, vous payez 2,67€ votre portion au lieu de 5,08. Mais pour 2,67 aujourd'hui, on a quoi On a une vieille boîte de thon pourri et une boîte de maïs. Là, vous allez avoir vraiment des produits de fou. Vraiment, je vous invite à aller regarder tous les gens. Mais vraiment, tous les gens, depuis que je fais, on va dire, ce, ce placement, il euh, y a... Plus d'une centaine de personnes qui sont passées par mon lien et vraiment j'ai eu 100 100 je dis bien de retour positif et vraiment des. et ça change la vie. C'est vraiment pas euh, le terme n'est pas galvaudé si je puis dire ça change vraiment la vie parce que voilà votre routine est plus agréable. Vous allez cuisiner, vous mettre à cuisiner, apprendre de nouvelles choses. Mangez bien aussi, pas juste euh, frites avec un steak avec des frites et puis voilà. Là vraiment, c'est de la cuisine, ce sont des choses que finalement vous ne pouvez, enfin en tout cas à part si vous êtes un grand cuisinier, normalement vous ne mangez qu'au restaurant et encore il y a des restaurants qui ne savent pas faire certaines recettes. Enfin voilà, vraiment je vous invite à jeter un petit coup d'œil, même financièrement, juste pour les produits purs, par exemple si vous êtes une personne, vous prenez ça par exemple, ça vous fait euh, le repas du soir le repas du midi ou du midi et du lendemain midi, vous allez payer 3,66€. Mais vraiment si vous faites les courses et que vous achetez les mêmes produits même dans le commerce le moins cher, franchement vous en avez pour vraiment plus de 3,66€. Évidemment, après voilà, c'est 6,83, donc vous voyez c'est un peu plus cher sans l'offre, mais là vous avez la chance voilà d'avoir une offre qui euh, sur les quatre premières box, c'est-à-dire les quatre premières semaines, mais vous pouvez vous arrêter à une ou deux semaines. Vous avez vraiment la possibilité de faire des énormes économies sur la nourriture, puis bien manger, puis euh, finalement prendre du plaisir à cuisiner, et puis voilà, vous peut-être vous découvrir une nouvelle passion. Et ensuite, euh, faire top chef et pouvoir euh, battre euh, Philippe Chobest en finale. Donc, ça peut, être <rire> ça peut être sympa. Bref, en tout cas, vraiment, le produit est d'exception. Donc, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil et profiter de cette offre. Il reste euh, encore à peu près une semaine. Donc, vraiment foncez, foncez, foncez. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Euh, je vous souhaite un délicieux visionnage. Vous êtes prêts pour ce match freeze absolument formidable Donc, le deck basé sur DJ, le Milouz, DJ Tempête de Mana. Que fait-il Fait baisser le coup en de guerre, euh, des sorts de votre main à 0. Une fois que vous avez lancé un sort, les autres coûtent un de plus. Donc, tous les sorts coûtent 0. T'en joues 1, ensuite c'est 1. En tu joues le deuxième, ensuite c'est deux, etc. Donc, on joue deux explosions pyrotechniques. C'est un espèce de mash freeze sans le freeze, quoi. Mash burst. Euh, on a les Ao, comme tout doit disparaître, Blizzard, euh, Sanctum pour euh, gérer, Affaire glacées. On a le Holotechnicien, qui est une nouvelle carte, finalement, de gestion, qui est très intéressante. Euh, on a euh, le clavier cosmique qui permet de mettre des créas, on a arcanologue avec les, euh, avec les barrières de glace, pardon, étoiles filantes, qui font, va bien fonctionner avec Holotechnicien. Euh, on a monté le volume, pour 4 mana, vous piochez 3 sorts et découvre une copie de ces sorts. Donc euh, voilà, ça vous permet d'avoir plein plein de pyro. Euh, le petit réparti sort euh, réparti, euh, audio qui permet de récupérer. Euh, bah le sort, enfin de dupliquer plutôt le, le sort le plus élevé de la main donc très souvent Pyro ou alors Blizzard ce qui peut être intéressant. Maxitude à l'infini qui permet de découvrir un nouveau sort donc ça c'est plutôt intéressant, c'est pour tester et puis euh, voilà on a euh, on a un deck euh, qui a pour but, on va voir si on y arrive évidemment de tenir, tenir, tenir et bim, le DJ bom, bom, bom. Ça, va être, ça peut être un peu compliqué parce qu'on l'a vu pour le moment euh, arriver à 10 mana c'est très très très complexe mais après, on a un deck qui peut quand même bien gérer. Donc, il faut voir. Et on y arrive. Ok. Ça ressemble à ce que je t'avais envoyé sur Discord. Euh... Qu'est-ce que tu m'as envoyé Je vais regarder. C'est un viewer jus de crâne qui m'a envoyé la liste. Et je vais regarder, mais peut-être ça ressemble. Ouais. Attendez, on garde toute la main là. -tu ah, moi j'avais regardé le Mage Mecha. Je vois pas le Big. Le Ma. Je vois pas. Mais peut-être, peut-être. Euh, ok. On recycle ça? Dans le match-up ça peut être pas mal. Remarque non on a sa T4, on va le garder. On va le garder ça peut être pas mal dans ce match. Si c'est un guerrier euh, créa ça c'est quand même une, vraiment une bonne carte. Mais on a vraiment une excellente main là. Je te l'ai envoyé à 20h17. Je l'avais pas fini ce matin ah ok bah j'ai pas regardé. Tac. Bon, on reste comme ça, tranquillou. On n'est pas pressé. Si c'est une version contrôle, il faut faire attention. A l'époque, le match freeze, euh, il avait 0,01% contre guerrier. C'était à l'époque. Maintenant, avec tout le burst, euh, je pense qu'il y a moyen. Oh, c'est le match polarisé de 2014. Sublime. Oh, waouh. Bah, je vais geler vu qu'il n'y a pas, sûrement pas beaucoup de créa dans son deck. On va mettre 40 à la pyro et il sera à 35. <rire> Comme avant. Non, je pense pas. Bon, bon l'avantage c'est qu'on peut quand même un peu grignoter grâce à ça Je pense que c'est une vraie bonne carte contre guerrier Bon je pense qu'il y a une combo dans son deck Je vois pas comment il peut jouer guerrier juste avec de l'armure Ah il joue sûrement la combo avec Tony Remarqué. c'est quoi infliger un dégât chaque serviteur gagne des points d'armure pour l'améliorer oh, c'est pas ouf hein. Il va plus qu'à 40 le gars quand même hein. A tout moment tu le mets à 20. A tout moment je le mets à 35 ouais. Bon c'est un peu plus gros. Fais le trade. Je croyais qu'il peut gérer un 6-6 dans Guerrier Control. L'expérience, je crois pas, mais. Je vais me tromper après. <rire> Franchement, ce match-up, il est un <rire> sérieux. Le gars, il joue vraiment Guerrier Control. C'est là où on, est, on aurait été content de jouer le druide, sans déconner. Riff du couplet. Ouais, ça, ça me va. Ah, il va jouer le deuxième riff. Oh, magnifique. Ah non. Jouer votre dernier riff. Pourquoi il a pas joué, commencé par ce riff là D'accord, non. non Euh... Bon bah, On a une pyro de plus les gars <rire> Trop de cartes en main c'est abusé Plus qu'à 40 le gars Et bim 38, let's go. Et il y a un board à gérer, hein, quand même. Il manque Alex dans ce deck. Baston, baston En vrai, il me reste une créa, c'est con, mais c'est du grignotage. Hein. Oh, c'est la meilleure en plus. Oh chance. Oh. Valio, let's go. Ah j'ai cru qu'il allait pas revenir Ouh, Tu m'as fait peur Milouz la, la tempête de mana J'ai cru que tu pas revenir man Bah ouais je te promets 4 pyros ça va en vrai <rire> <rire> Les talents en main. C'est un sort du passé, ça? <rire> J'ai pas la même définition du passé ça, personnellement, mais bon. On va faire Pyro et ça. Il est où le Milouz là, sérieux La tempête de mana là. T'es où la tempête de mana là On t'attend mec Je fais 0, 1, 2, 3, 4. Oh, ça marche. hein Il utilise ça dans sa combo pour détruire le deck adverse, ça ne fonctionne pas. Nettoyer à vapeur avec Tony, ça ne fonctionne pas. Les devs ont dit que ça ne fonctionnait pas. Ah, il est là, ce con. Copie le sort au coup le plus élevé. Bon, on va avoir une pyro de plus, hein, la sixième. Hein. Aha! Rect, 8 d'armure, let's go. Le roi des DJ pas à ce tour-là, hein. c'est à la fin. Hein. On est d'accord hein. <rire> nice, il manquait celle-ci en vrai. Let's go. Bon, il est quand même à un PV. Et il est pas fou, hein, j'ai encore une pyro en main. Pas mal. Pas mal. Ouais, ça fait de la magie. Hein. Il fait des belles choses. Bah, Écoutez, il a pris ses 6 pyros. Il a pris ses 6 pyros. Il a pris ses 60 dégâts. C'est fait. Il a plus, euh, ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qui est pris n'est plus à prendre aussi. Et je pense que... Euh, ça devrait lui... Ça devrait le faire du bien d'entendre cette phrase. elle le fouet, Les chasseurs, les chasseurs, les chasseurs ouais. On va garder la curve. Hein. Garder le DJ en main, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut piécer ça, moi. Surtout contre un. Bon, en vrai, euh, le, le deck, je pense qu'il est pas horrible contre Face. Avec euh, la barrière, avec Blizzard et tout. Ah c'est Tars en face ah, ça va être un joli match Il va se faire pyro, pyro le visage ouais, Quoique je suis pas sûr de pouvoir pyro dans ce match À part si c'est une version big, ce qui est possible quand même Allez on va jouer ça tout de suite je pense Je pense que c'est une version big chasseur ouais. bah Sanctum sanctum Peut-être faut garder les Sanctum pour les grosses créas. Ouais, bon. Pour le moment, ça ressemble vraiment à notre liste. Et on sait ce qui peut nous arriver sur la tronche. Le match-up, d'ailleurs, il était... Euh... Le deck chasseur, il était pas mal. Hein. C'est juste que contre aggro, c'était horrible. Et contre contrôle, c'était trop bien. Et je pense qu'on est un de ces bons match -up. C'est chiant ça. ça. Ça va. Ah non, c'est une version face, ok. Ah. Ouais, c'est pas mal ça. Ça va juste mettre une petite créa avec ça, mais c'est pas si grave. Ouais. Pas grande ambition. C'est chiant. Ouais, le fameux Boljanzol qui est très très très très très relou. On a Libby qui est très bien dans le match. Euh, faut arriver à caler un, un DJ. Ça ça arrive au prochain tour. Faudrait pas qu'on ait des créa comme ça il peut pas attaquer donc va falloir essayer au prochain tour de détruire notre création cosmique. Il sera sensiblement fait. Comme ça il y a ça et puis on est juste à le geler pépouze. de macaque un peu chiant un Tant pis, hein. tant pis, tant pis. On aura la possibilité de le jouer. Il est magnifique en tout cas. Franchement, ils ont vraiment fait un travail de taré. Hein. Ça change des, des cartes signatures là. Il a pioché quoi On peut pas voir ce qu'il a pioché c'est cool l'autre bonjour Oh ça va j'ai un peu le temps barrière ça ça va être compliqué quand même il a pas forcément de t8 de gros T8. Par contre, il risque de jouer des tons, des tons, des tons. Un peu d'armure, ça fait du bien. Ah, c'est gros ça. Ah, c'est gros. Ah, le banjo. Notre petite pyro. on peut gagner avec Milouze. Non mais je pense qu'on est pas mal en vrai. Faut juste que j'arrive à. J'ai gagné non? En deux? Je crois que j'ai gagné. Ah, C'est pas sûr. Que j'ai gagné En fait je fais Barrière Alibi Non euh, Alibi je la garde Et je fais DJ Alibi Et ensuite Pyro Pyro Pyro Donc je pense Que c'est pas mal Je pense qu'il y, y a Un setup Ah ça c'est chiant Il y a un setup Qui peut être pas mal C'est chier Ah deux alibis, Ça va Ah D'accord, c'est le play. Hein. C'est Alibi into DJ Alibi into. Euh, ouais, j'aime bien ce play là. Ça, ça, ça, ça, me, ça me fait une sensation comme à l'époque des Magic Exodia où tu devais setup sur plusieurs tours et c'était assez tricky. Sauf que là, il n'y a plus de bloc de glace, il y a Alibi à la place, mais dans des matchups comme ça, c'est pas si mal. Je pense que là, si on n'avait pas l'autre Alibi, ça aurait été complexe. ça va donc là c'est 1 c'est 2 et c'est 3 donc ça fait 6 mana pour 30 dégâts En vrai, euh, je vois pas comment on peut perdre, on l'a bien, euh, on bien euh, outplay euh, notre ami Tars. Au moins qu'il y a un malentendu avec une carte comme ça. Bon, le top deck Alibi est bien, mais après, on peut même commencer à setup un peu avant, vous voyez. Je pense qu'il y a moyen de, de setup avant. Tu prends ton 3 pyro. Et tu ranges ton deck dans ta poche. En toute quiétude. Pour le fait que l'effet de Milose reste après sa mort, c'est bien. Bah sinon ce serait nul hein, franchement. Sinon ce serait injouable. Hein. Bon, on va en faire une petite dernière. Attendez, on est à deux wins là. Euh... Oui, on a gagné avant. On est d'accord. Hein. Donc là, on est à deux victoires. Non, c'est ça. A... Est-ce qu'on a gagné avant Je sais plus. C'est la première Non, c'est pas la première. Ah non, c'est le j'ai fait plein de contre le guerrier. Donc on est à 2 wins. Si je refais une victoire, ça fait 3 wins. Et ça refait un méga bundle à vous offrir. En plus, c'est contre un dev. Est-ce que les devs vont vous chiper le, le méga bundle Arcanologue, on garde. Montez le volume, on garde. Ça, on va virer. Contre un mage, je pense qu'on peut, peut se permettre de garder des cartes des, un peu plus light peut-être. Euh, les drops sont activés sur le live. Hein, et certains euh, ont des drops, c'est juste que peut-être ça bug pour vous. Mais la majorité des gens dans le chat, ont les drops. On ne peut rien faire. En arcanologue ou en clavier Je pense qu'on va clavier. Traitement audio. Ok. Oh. Mirror Match. Le célèbre Mirror Match. Ça, oh, c'est presque trop lourd quand il y en a deux. Ou alors on accepte l'overdraw Juste barrière à toi de jouer. Ping. ça, je crois. L'étoile filante, c'est bien avec Holo. Après, porte-mort, c'est strong, hein. tour, je pense que je vais piécer porte mort. Ouais, voilà, c'est un peu dommage pour mon clavier, mais bon, va enfin, pas si mal. Montez le volume. <rire> Pièce pro clavier, bah ouais. On vous lancez un sort, c'est un sort. On est d'accord. je considère ça comme un sort perso. On va faire ça. Audio en cours. Ah. On va faire ça d'abord. Ouais, oh, il est pas mal ce tour. Ouais, gros gros tour tempo là. Avec ça plus le T6 Ouais c'est magnifique ça C'est un tour qui met un peu de pression Je pense qu'on a besoin de mettre de pression contre un deck combo Sinon c'est le premier qui a son DJ qui, qui va gagner quoi. Le premier euh, sur les platines qui gagne hein, donc, euh... donc il faut bourriner. Après il joue peut-être une version justement avec euh... Ok ça ça me va Avec jeu de lumière voilà À faire gaffe Elle va être complexe cette gamme. En fait il va faire que récupérer les... Ouais. Après si on a du board ça va Blizzard ok. Je pense bon, que c'est une gamme qui va être très complexe. vous le dites, tel que je le ressens. ça oh, c'est pas mal comme carte hein. ouais ça ça peut être joué dans le deck d'ailleurs hein, franchement faut le buter ça mais c'est chiant d'envoyer 5 dégâts dedans Bon bah écoutez euh, On va essayer de bourriner On va essayer de mettre du board Le board me permettra peut-être De pas prendre mourir Sur les sorts à 3 On n'a pas de contre-sorts Peut-être avec Maxitude On peut récupérer des contre-sorts Le Blizzard est bien Ça rentre un peu de dégâts Chez l'adversaire Ouais, ça pique quand même. Oh, nice. Alors ouais, remarque, euh, c'est presque un peu tôt. En fait, on n'a pas de pyro, c'est chiant. Après, vous allez me dire, on peut récupérer pyro avec ça. Je pense qu'on le fait quand même, non Non, je pense pas. On va faire ça. Faudrait récupérer un deuxième alibi. Je pense qu'alibi c'est une carte importante dans le match. Juste arriver à setup. Ouais, ça va être compliqué quand même. Le ouais, jeu de lumière commence à faire des dégâts là. Ah il est haut en PV, hein. ça va être. Je pense qu'on va perdre. Hein. Ça va être compliqué. Ah ça c'est important On a deux pyro, mais c'est pas suffisant. Je pense que c'est la fin. Après, on aura toujours ça qui va copier une autre pyro dans le pack. Là, je suis mort. Hein. Ouais. Non, pas de méga bundle. En tout cas, pas sur cette partie. Match mirror. Euh, on n'a pas eu les pyro en main. Vous voyez, comme quoi c'est bien d'avoir les deux pyro parce que... Là, si on avait la pyro, on aurait, on aurait vachement stacké de pyro et je pense qu'on aurait pu Milose. Là, on ne pouvait pas mi-loose parce que nos cartes de pioche auraient coûté trop cher ça aurait été un... enfin on aurait peut-être pu mais mais ça aurait été assez complexe mais pas mal ce deck en tout cas hein. franchement bon ressenti euh... ouais plutôt bon ressenti et et euh, je pense que ça peut être assez cool il y a des setups qui se mettent en place là avec le avec les alibis en mode un peu comme à l'ancienne hein, où tu joues ça tu tiens tu tiens et bim très très cool